Bah non, non, non, tu devrais pas, tu devrais pas, j'ai aidé tué tuer Brasigal et Julien. Tu pourras te défendre, en fait j'en suis genre certain. Ah non, mais vra vraiment je suis safe, je te dis. Ce n'est pas moi. Hein. Si ce n'est pas ouais, lui. Les gars, il a force 5000 On a une chance, hein, une petite, on a une chance. Je suis trop content de vous le montrer Je suis trop content Bonjour à tous Je sais Ça fait longtemps Vous l'attendiez Ce décor Et non pas cette vidéo Mais regardez Il est incroyable Il est tellement beau Ça en jette Je trouve que ça en jette Genre tout est parfait J'avais depuis quelques mois Depuis quelques années même Un décor qui me ressemblait pas vraiment Des éléments mis à gauche À droite Un cafarnaum C'était pas vivable en fait depuis quelques mois je me suis lancé le défi de faire un décor de A à Z Et grâce à ma famille, grâce à ma mère et mon père qui m'ont beaucoup aidé Mon frère, ma soeur bien évidemment On a pu monter ce décor de toute pièce On a acheté tous les éléments Et le week-end dernier, si vous étiez présent, vous avez vu On avait le télé games. Donc de mercredi à dimanche, je n'étais pas présent Donc c'était le moment parfait pour faire le décor Parce que je n'utilisais pas cette pièce Et ça fait extrêmement plaisir Parce que maintenant, je me sens tellement plus chez moi Il faut savoir que chaque plante a son nom C'est très important de le dire Je vous invite à suivre le compte Twitter Bichard TV. C'est un compte Twitter géré par ma commu, les modos, les dérusheurs, en gros mon staff, qui poste tous les jours des petits tweets, des clips de mes lives, des petites vidéos marrantes. Bref, un petit compte Twitter bonus qui vous fera plaisir, qui vous fera passer un très bon moment. Mon décor n'a tenu que 30 secondes, je l'ai cassé au bout de 30 secondes. Les rôles, les rôles, les rôles. Attention, attention. Les rôles, attention, attention, attention, attention. Vous êtes un prêt Vous êtes un Quoi je <rire> je <t 'en> Attention <rire> Oh là là. En tout cas, mesdames et messieurs, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est pas mal attendue depuis pas mal de temps. J'ai eu la possibilité de retester le rôle de Musan. Première vidéo que j'ai faite sur ce mode de jeu, Demon Slayer. Pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, Demon Slayer, c'est un mode de jeu où des démons vont s'affronter contre des Slayers. Les démons ne connaissent pas leur liste. Il n'y a que Musan qui connaît toute la liste des lunes supérieures. Toutes les lunes supérieures vont devoir aller voir le Musan pour essayer de connaître toute la liste. Et il y a une deuxième manière de passer la liste, c'est via le Kokushibo. Kokushibo est un rôle qui a la possibilité de communiquer avec Musan dans le chat disponible entre les deux. C'est-à-dire que mon rôle en tant que Musan, c'est de passer toute la liste au Kokushibo et que lui se charge de transmettre la liste au fur et à mesure. Attention mesdames et messieurs, parmi cette liste, il y a un traite, Nezuko. Il ne faudra pas passer la liste à Nezuko, sinon on va être... Tout de suite, cramé. On est terminado. C'est fini. On a pu... C'est la fin. Vous allez le voir, cette game est un peu spéciale parce que le 0-0 est un peu différent. En fait, je générais des maps pour rester la game. Quand j'ai vu ce 0-0 un peu différent, je me suis dit, il est parfait, on le prend. N'hésitez pas à me dire si le centre de la map vous plaît parce que ça change un petit peu, ouais. Et il est pas custom, hein. tout est aléatoire, c'est généré. C'est une site de Minecraft. Wesh, ça va Bichard, tu passes une bonne game, toi, non bah, à toi de me dire. Un, un bon rôle, non Moi Ouais, toi Non. Ça dépend, ça t'intéresse ou pas Ouais, ça m'intéresse, moi. Surtout de moi ou de mon rôle Bah, de toi et de ton rôle. Ok. En mode, si t'as passé une bonne journée, <rire> tu peux me l'écrire. Lowell Look for People, mm -hmm. Nerix Goulest, Toyota, Capri, Looping, Enwars, Shahir, Jetta et Célibister Salut, bisous. Ah, et le coucou, c'est... Euh karma. Alors, par contre, les gars, je vous avoue que là, il faudrait que j'infecte un... J'infecte un mec fort, non D'accord. Regardez-moi, mesdames et messieurs, ce qu'on a devant nous. Un 0-0 digne de ce nom. Regardez-moi ça. C'est le 0-0 des glands. Il y a des glands partout. 0 -0 de merde, quand même. On fait avec. Euh, par contre, j'ai besoin de toi, bro. Pour Parce que j'ai entendu et j'ai besoin de savoir, du coup. Non. non. Ben, si. Enfin, non. <rire> non. Si. Non <rire> Comment je fais sinon Bah non pif. Mais je sais pas de quoi tu parles hein. Mais je, je t'ai entendu, Bichard Bah tu vas mourir Mais je suis avec. Mais... Ouvre-le Euh. Qui est ta lune Looping Je crois que si c'est faux, tu fais avec Mais là <rire> Je sais, mais je sais que c'est lui, mec Mec, j'étais en cave, et puis j'entends parler de ça, et je. T'as parlé de Karma aussi, tu textes Nerix, Goulest, Toyota, Capri, Looping, Anwarz, Shahir, Jetta, Telibister mais regarde-moi ça! Qu comment tu. Mais. Les gens vont être comme ça ce mec! Justement, les gens vont se cacher dans les pics! <rire> ça va être hilarant! <rire> Attendez, juste pour le kiff. Voilà! Oh, les gars. Il, est oh, bien, oh il est trop bien zéro. 0! Il est trop bien! Il est c'est zéro. Ah non, c'est qui qui a fait ça? Non, mais par contre, bande de glands! Ah, si on met un 0-0 comme ça, c'est pas pour vous le péter! Ah bah, va avec Karma, il te donnera. J'ai fait. Ah, <cuteurs> <cuteurs> Oui, oui, oui. <rire> trop bien, vraiment, vraiment, ce zéro, il est trop bien. C'était <cute> ah une putain de Formule 1. Je suis désolé. Si tu gères bien tes sauts, hein, il était une putain de Formule 1. Lowell, Look for People, Nerix, Goulest, Toyota, Capri, Looping, Enwars, wars Karma, Jetta et Célibister. Oh putain! Hein oh putain. Euh, du coup, attends, les infos... Oh, c'est qui C'est vous qui avez qu tué tout le monde Ah, il y a la liste qui était été donnée, Oh, vous ah, donné tuez Allez, venez, on le baise. Oh, a bah, jouer, les mecs. Je peux les gars. Ah, bah non, du coup, les je On le baise pas. pas. Ils, sont, ils sont sympas, eux. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais comment ils ont, ils, ils arrivent à, à savoir qui tous les démons simples avec Musan, j'ai la possibilité d'infecter un joueur, de le faire passer du camp des Slayers directement au camp des démons. Pour effectuer cette infection, je dois faire un clic droit sur le joueur avec la griffe de Musan. L'infection prend 20 minutes, c'est-à-dire que si je le fais à 55 minutes de jeu, il faudra attendre la 75 e minute de jeu pour que le joueur soit infecté. C'est-à-dire que durant ces 20 minutes, le joueur peut mourir, tuer des démons sans savoir qu'il va être infecté bientôt. Il faut que j'arrive à garder le joueur le plus loin de moi le plus longtemps possible pour pas qu'il attaque les démons. Tout tout tout tout tout. Le train Bichard tu la mets à combien de temps Euh... 65 Ah oui ils sont en train de se faire fumer là Let's go bon, on rentre oui de la game trop facilement tu Ambiance bizarre ici hein Merde. On va faire les fiers. Maman elle va entendre Merde Oh Bichard hmm Tu sais ce que tu devrais organiser Une game sub où on parle qu'en ASMR Non bah non <rire> Quoi Allô Allô euh, euh... Info erronée. Il est à côté. Là. Bah attends il est à côté GoFanPizza. Fan Pizza Venez on crée un groupe là beaucoup de beaucoup et on destaque des zéros parce que. Il cherche un Mais il a cherché sa batterie là, sur là les gars Il marche à moitié Écoutez je vais mettre la force au Kokushiwo parce que j'ai full confiance en lui. Les <rire> ouais. gars ah, Il tiens, tiens, tiens, faut le faire, j'ai loot ça sur le les démons. Tiens, Bichard, des bottes, cadeau, parce que je t'aime trop oh, et je suis un fanboy. <rire> <rire> merci, merci, frérot. <rire> <Mister rire> merci, Mister Radio. Bah, yes, les gars, putain. T'as j'aime bien, Elle est sympa. Non, mais non, mais. Merci. Ouais, ouais, quoi c'est l'émission Viens, un truc de. Bah, c est... C est... la game est win en fait. C'est trop bizarre, je pense que c'est Libister et peut-être Nezuko, parce que. Il a demandé à Aim de venir avec, ça fait un peu genre Tanjiro, Nezuko, ils ont confiance en eux. Bon, vous le voyez, je suis quasiment sûr que ce joueur est Nezuko. Il traîne tout le temps avec la même personne, peut-être le duo Tanjiro-Nezuko. Le dash super bien. Il y a du monde ici. Je si je si, si, si, si, si, si saute quelqu'un Mais je veux juste si quelqu'un, mais vas-y. il Arrête est, est Arrête de courir, mon ami Je suis désolé, hein, pour mais... pourquoi vous me sautez pourquoi que... Bah non, du coup. Bah si, non, bah si. Bah non, non, non, non. Oh, wow. bah, bah non, non bah non, tu, mais... tu devrais pas, tu devrais pas, j'ai ai aidé à tuer Brasigali Julien. Idée, tu bah oui, oui, oui, bah non, mais tu fais une erreur, hein, vraiment. Ouais, mais. Bah oui, mais bon. Je me bats plus, c'est tout le temps pareil, de toute façon, dans les games maintenant, je me fais accuser tout de suite. Quand je suis safe, je me fais sauter, quand je suis méchant, je me fais sauter. Mais le truc, c'est que t'es pas safe, et je le sais en fait. Bah, si, Même... si. Ah si, si, vraiment. Mais tu pourras, tu pourras te défendre, en fait, j'en suis genre certain. Ah non, mais vra vraiment, je suis safe, je te dis. Bah, si, ah, si, si, clairement. Bah, tu me... déjà, tu veux pas avoir mon rôle. Bah, si. Ah, non, non, non, non. Ah, bah, si, si. désolé, hein, mais t'as vraiment. Non, mais qu'est-ce bah, qui se passe, c'est tout, c'est comme d'hab, de toute façon. Oui, oui, oui, les gars, les gars. Oh ah, ouais, ça a bien tort là. Bichard moi Méchant, méchant, bon, je vais me faire défoncer Il en même Euh, deux, moins 2 deux coeurs permanents pour Richard. Ouais, bon. Merci. Rien, ouais, mec, ça me fait plaisir. Alors là, ça va être un très très beau 2v2. Moi, je te le dis. Excellent 2v2, même. Non, ça me fait peur. C'est Shingo. T'as besoin d'aide c'est pas taquette. Fais yaf. C'est pas grave, grave vas-y vas-y. Vas-y, vas t Attends, attends, attends, attends, il est parti d'autre. T'inquiète, tu devais un de... Il est où, il est où, il est où, il est où. On va peut-être les éviter. Le Doiz, c'est dans la sauce. Non, je suis, je suis full. Bien joué, bien joué. Tiens, viens, tiens. Le. Il lag like de fou, le dois, par contre. C'est Free, bro. Lui, il m'a mis enlever deux cœurs, là. C'est moi. Il du dit un très beau 2v2. C'était du 2v3 là. Hein. Sauf c'était oui. du, du 2v3. Non, non mais y'a un en enculé, il a allumé ses pleins phares, je vois plus rien. <rire> comment ça C'est pile, je vais l'attraper lui après. La small kill, c'est possible Bah non, Ah, enfin la speed. elle ah, est loin du zéro, bon. J'espère que t'as une speed. Hein. Je speed, je oui, speed. La speed lui. Ok, bah je pense avoir euh, le, la giga racaille qu'il est. Ah, y'a personne Oh non, mais c'est terminé. Ah, des gens devant, des gens devant, des gens devant, oh putain! Oh non! Eh, le... désolé! Ah, je vais Mais ah, qu'on se barre? Vraiment qu'on se barre là? Bah oui, mais, mais on peut récupérer ça. quoi? Ça va pas le faire quoi? Là. plus, mec. je suis là, je suis là. Aide-moi, aide-moi, C'est un peu la galère, y'a de mieux cas. c'est, j'ai blade. Hein. Quoi T'as ouais, Viens, viens, viens topo, viens, topo, viens, topo, viens viens, viens viens On viens, bon parce qu'il y en a un qui peut pas comment tu là. Ouais, je sais mais il a pas voulu m'aider au début. normal mais c'est pas le temps encore. Ah ok. <rire> c'est pas le temps. En plus, en plus, mais arrête espèce de gros viens, oui. On viens, une, ouais. une minute. Une minute c'est ici. Oui. Oui C'est oui. Ah bah il est là est... Tu es qui Tu savais qu'il était musel Oui, je sais moi. C'est pire. Putain. Ok, ouais. Bon, C'est hein. J'avais envie de le sauter. Hein. Et oui, mesdames et messieurs, il est mort une minute, quelques secondes avant son infection. Je pense qu'il n'a même pas eu le temps de voir qu'il est infecté. Il est certainement même mort par des démons. On va essayer de remonter la pente. C'est le mec, là le mec. avec nous, toi Non, il est, il, est, il est solo. Euh Ok, alors euh, je te donne la liste. lowell Luke, Nerix. Nerix, Nerix, qui <rires> a pris Looping. Il y a des gens, il y a des gens du coup. Il a ramené quelqu'un. Oh là là, casse-moi, casse-moi, casse-moi. casse-toi, casse-toi, casse-toi. J'ai trouvé l'enculé. J'ai trouvé l'enculé. Okay. Fa... Et, Et moi je vous le dis, ça porte le nom d'une marque de voiture, hein, mais je dirais pas qui. Alors ils tchao -tchao -tchao -tchao -tchao. Toyota, hein. Tu devais hésiter avec moi du coup. Oui, oui. T'étais dans la liste. Bon, ils sont beaucoup quand même. Combien Un petit groupe de 4v4, ça se fait. 3v4, ça se fait. Oui. On va attendre gentiment. Ok. Voilà. Ah, j'ai été brumé. J'ai été brumé les gars. Les gars les gars Non Non non Non non va... Les gars, pitié. Merci. Je suis en haut, je suis chiant, Je vais te avancer doucement. Je suis avec toi, je suis avec toi. Je suis pas du tout musico, je suis avec je, je, je, je, je me tue pas. Je me tuais pas, me, me tuez pas moi je vais Mais frère y'a un problème dans l'équation de frère. Je suis des je suis et me tue pas. Tue. Tue. Tue. Tue. Et ce n'est pas moi hein. <rire> ok donc si ce n'est plus. Si ce n'est pas. lui Si ce n'est pas lui. Capri vous en pensez quoi Capri Alors ah oui non, Capri il est pas avec nous, tu sais pourquoi j'ai pas avec. vais pas weakness Bah en fait moi j'ai witness à côté de mes potes. Du coup.. Mais voilà, mais pourquoi tu dis pas plutôt Mais je sais. Bah, maintenant tu sais. Et dans la liste, moi au début pas début faire de head. Donc attends, tu m'as dit c'était qui Capri euh, Normalement, bah c'est vraiment Capri normalement. Hein. Ok, je fume sa mère là. On charge les gars. Si on fume... Les gars, si je fume Capri, la game est relancée. On a une chance hein. Une petite. On a une chance. Par contre, comment Scott m'a cramé du coup On charge encore. Hein. Le 5ème qui nous a pegué. Quoi Ah, mais, mais Pierre, tu fais quoi Tu me fais peur là. Je sais pas qui est avec nous. Lui il est pas avec nous. Ah, mais toi tu lags toi par contre. Il est Derrière, pas... ouais, moi devant. Wesh suis... wesh wesh. C'est le pire d'âge de France oh, c'est bon. Oh ça va tracé. Mais tu lags toi. Oui. Je lag un peu le jeu. C'est pas un peu hein. pourquoi tu meurs pas. Mm. Une souris Une souris Bah non, à aucun monde. C'est du relais C'est du relais Ah je t'assure que c'est du relais Il était dans un groupe. Un groupe de deux frères. Trois Quatre Il est Scott Oh je sais pas faire. Bah non du coup Parce que du coup c'est plus un groupe de 4. Bah non du coup Non t'as pas le droit de venir Bah non Là Là Là j'avoue Là t'as le droit oui Allez okay. maintenant il ouais. Ah il vous a dit on a le droit J'arrive, Ah derrière derrière derrière J'arrive j'arrive j'arrive j'arrive Non bah non, tu viens pas du coup je vais les laisser fight il était tout seul le bruit C'était perdu du coup Non c'est Qui était? les gars sont moi hein ah, Les gars il a force 5000 Ouais bah on arrive Bah c'est plus que le aimes, quoi Putain j'arrive à web Dans les pneus pas Wesh Oh non T'inquiète, je suis là non, problème. Oula putain, putain. Gars, Oula Eh bah j'ai L. <rire> Regarde des champs c'est bah voilà les cas, gars je suis solo je suis... Chercher, non mais les putain. gars arrêtez je suis solo voilà voilà je suis solo Viens on fait un truc on fait un truc Je on, on fait comme si j'étais infecté OK Je suis pas infecté OK Mais je joue quand même avec vous et tout de OK vois. OK OK bah alors, euh, si tu veux on fait ça alors Alors du coup par exemple je pourrais genre à ah, me bourser, déjà OK je te OK OK, mal, okay, okay, tu me okay. Allez oh, T'as combien de gars J'en ai trois J'en ai trois je suis à 3 Ah mais tu maintenant toi L'opportuniste, bah ouais, l'opportuniste ouais, ouais. Je suis là frérot, j'suis là. je suis là T'inquiète, je meurs pas, je meurs non, pas, T'es pas là, t'es pas, pas, pas là frérot. Bah repars, si tu veux pas mourir. Euh, C'est bah, bon, j'arrive, j'arrive. Ah, Bichard, tu le malin là bah, au moins, on a, on a des Tu, fais... tu te fais le malin, tu tombes dans le ravin. C'est mon groupe et Bichard oui. est qui, mais... non. C'est j'ai le Bichard Oui. C'est qui Tu es vraiment la l'info la vraie Oui. C'est moi. Pour ouais. de <rire> vrai? Je le sens véridique! <rire> euh... Peut-être que cette anecdote est vraie, mais peut-être qu'elle est fausse. Est-ce que la personne si joint peut m'aider? Bien évidemment. J'ai trouvé la Nezuko! Et du coup, faut que tu t'aies misade là? Ouais, euh. Depuis tout à l'heure, c'est dégueulasse ce qu'on fait en fait. On est en groupe de 4 à notre chaise. Bah, moi j'étais déjà euh, dans le en fait. Non, oh, ouais, c'est toi, toi qui bouge, bah, hein. C est... C est... Moi je veux des gueules. Ouais, bah, c'est bon, bon, bah, bon, je vais mérite. Il va que oh, la KB là, c'est chiant. Par contre, à ce moment, Capri revient. Heureusement qu'il a pas sauté, il aurait pu me tuer. Oh là là, j'étais tellement lourd. Crois qu'il va nous contourner en plus. Ça, j'aime moins ça. ça mmh. Est-ce que la, est la canoë est bien infectée juste par hasard Ok, bah écoute, grâce à ça, j'ai pu m'infiltrer en crevé. Ouais, mais. Ça prend mais.. Capri, faut pas que tu le chaises. hein. Mais Capri est méchant. Hein. Ah, mais. Merde. Il est Nakumi, Nakumi. est Nakimi. Derrière nous, derrière nous, derrière Bichard, Bichard, Bichard Oh non, Bichard, t'as failli tuer une personne très chère, à mon Bichard. cœur, c'est pas gentil. Oh, oh oui Un peu trop RP, là. Tu, tu, tu vois, là, toi, t'es un grand pilier, mais moi, je suis le personnage principal. Tu peux pas Connard Bogus Oh non. J'active, j'active. Il a activé oh. Non, non, le cheater Non, non <rire> Non, il cheat <rire> <rire> Il a des flammes derrière sa tête <rire> Non, non Ah oui, Adidas Mais viens, on se pas démon, mec <rire> Je le savais J'aurais bien aimé, mais... Je peux m'infecter, Bichon. Euh... J'ai eu un problème au niveau de l'infection, les gars On pourrait être tout à la fait au avec vous Ah c'est combien de temps ton fl ta flamme, là euh... oh, ouais, Cinq Quoi Non mais c'est trop, c'est trop <rire> La situation est compliquée Je suis en 1v3 Et pas contre n'importe qui Le trio légendaire de l'animé Tanjiro Nezuko Zenitsu euh, Celui avec le, la tête de gland là On l'oublie les chiants Il va falloir que je joue intelligemment Je sais que mon rôle est plus avantageux la nuit Donc il va falloir que je joue de nuit pour essayer d'au moins en tuer un. Si j'arrive en tuer un je pourrais m'en sortir Ou peut-être essayer de tempo jusqu'à l'infini oh. On sait que c'est pour la vidéo Bichard mais quand même Là on était assez gentil avec toi Franchement ouais, ouais, ouais. Par une petite fille de 12 ans quand même Bichard c'est la honte Attends que c'est que elle qui me suit, et pas moi qui l'a tue, ça va Je risque pas d'aller en prison Pardon Ça marche et pas trop, est, est trop pas Mais c'est ingérable la speed Pour bon, ça, je peux, peux la servir, c'est quoi <rire> Si, si, si, tout spoil hein Vas-y, je te bouge, je te Démonte-le, démonte-le Mec, j'ai lenteur 2 euh. Ah mais y'a un truc que j'avais pas anticipé fait, bien, ça, telle, mais en fait il a toujours son speedrun d'activé donc il va trop vite. Non il a toujours son talent d'activé. Il reste combien de gens en fait avec moi genre. Si ça se trouve je cours mais je suis pas le genre. Nous arrivons à la fin de cette partie C'est le fight final Nous sommes clairement en infériorité numérique C'est-à-dire qu'il va falloir bien jouer L'objectif est de focus la Nezuko Si je tue Nezuko les gars Je récupère un effet de résistance 2 Et de speed 2 la nuit Ce qui me rend complètement fumé Courrez, moi, Sur moi, sur moi Mais j'ai résistance Bichard Ça sert à quoi ce que tu fais Bichard il a 2. qu'est-ce que tu dis Bah pas encore quoi la... la Nezuko ah sur moi les gars sur moi peu... j arrive, j arrive, j arrive. Vous pas, ils sont pas rodés ils sont pas pas, ils sont pas pas, ils sont méchants mais ils sont méchants hein. ah bah oui Et ils sont cons quoi ah c'est c'est gigoro tout ça vas-y bah un mode de spek ah oui allez ah, bien, bien. On a un qui se barre les gars. C'est juste pour, pour préserver les boules. Hein. J'en ai même tué hein. Ah, non, est okay. Okay. Et il y a pas bien par petite de... un minute. Les gars, allez, je suis sur Gemons. C'est que j'étais guitaro. J'ai Je vais je vais essayer ai de. Oui, what Il est dans ma cage, enfin, oui, dans la caverne, tu vois. Tu pas un peu de gap s'il te plaît Après j'en fais mais ah Ouais, j'attends ouais, un peu, j'attends un peu histoire de pouvoir TP. Oui, vous je sais pas combien euh... de temps j'ai couru les gars, mais j'ai couru. Tu T'as combien de temps Mais tu trop fort Par contre, j'ai trop aimé au moment où t'étais passé au zéro et genre je pensais que c'était des démons d'ailleurs donc j'étais pas la discute tranquille. Bon, y'en y a deux qui bien viennent bien avec moi, et bah celui qui va se taper va tout seul. Et les bah, deux, deux autres, des gap, euh... moi, les gars, je prends là, j'ai genre j'ai trois gaps et moins ouais, ouais, Les gars, je peux vous dire que là, je suis bien. Ouais, bah, bah j'ai cette gap, euh, écoute. Je savais que c'est Ibister et Nezuko. Tout genre, de suite. Euh... Bah, j'ai essayé de me défendre, j'ai bloqué. Les gars, j'ai le... une mauvaise nouvelle. <rire> ah, il est mort. Il s'est fait péter alors qu'il était dans la cage. Oui. Oh! Mais, attends, attends, juste en avant il. c'est vrai, Adidas, une semaine avec 5 heures, donc ça devrait aller. Là. Oui, mais quand même! Mais il est quoi, Adidas, en fait? Oh la honte! ouais il vient de pour les jouer? C'est Adidas, il la force pas, quoi! Que... C'est un peu le il... type Vous savez, c'est qui, Yuriti? C'est vrai. Si c'était Yuriti, il pouvait rien faire, hein. Apparemment, Kenzo, il la force, d'après euh, Deodor. Oui, il est solo! Bon, il... Ah, il... il a fait un Bedwars, il a protégé un Bedwars. Devant, bit, devant, devant, un... devant! Eh bonjour, messieurs! Comment allez-vous? Ça va, et vous? Va, vous ah merde, ça, ça va, ça va. T'es sûr la armée fight, toi? Oh là, c'est les gars, ça c'est embêtant ça. Faut que tu viennes m'aider, euh. T'as rien, tu t'es fait. Attends, bah du coup y'a un mec derrière moi. T'inquiète pas, je tour ça marche pas, c'est bon. T'inquiète pas, j'ai un truc. T'inquiète pas, je suis bien, je suis bien. Je peux juste mettre là, tu veux juste. Ça va, Bichard Moi, un peu moins. Et je peux dire ça. Ouais, bien joué. Eh, tu peux rien faire en tant que Yurichi. Mais yorichi, gros, c'est sûr, là, vraiment. Bah non. Mais meurs J'avoue mais meurs au bout d'un moment Mais c'est aussi gros, c'est force là non, Mais c'est pas possible Mais, oh, mais oui <rire> Au bout d'un moment Ah voilà Ah mais il avait, gros, il avait 40 gars puis il en avait tellement. Blade, Adidas et Jammerblade. Blade. Et c'est nous, ils peuvent 3v3. Vas-y, bah, avance Et toi là Ce sera plus simple plutôt que d'attendre. Ouais, euh, non parce qu'on était dans la grotte de Daki tout à l'heure. reviens, Ok, ok. Reviens. okay. Allez, go aussi, On fait notre 3v3, c'est qui qui veut fight là Une minute. Il est où, Jammerblade Blade là Jammer... Mais on fight, on fight. Allez, go Bon, vas-y, Bichon, je te Je vais aller déchirer, hein. Je. Ah, ouais, Ouais, il avait plus les. Il va vite. Je Ah. Ouais, le boost est un peu trop violent. Je Je Ouais! Oh, j'ai je... oh, fait 3 kills, là, plus j'ai rien fait de maquiller, mon 4 kills, <rire> Alors, les gars, j'ai rien fait de ma game, j'ai pas de cadaton, je j'ai tranquille, j'ai je J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'hab. Euh, je vous fais un petit bisou. Gros bisou. Moyen bisou. Skartis, tu peux leur faire un bisou Bisou. Ça fait plaisir. Allez, salut. Bichard. Oui. qui ça, ça Tu es vraiment l'info, la, la vraie Oui. C'est moi. Pour de <rire> vrai <rire> Je le <me> sens véridique. <rire>